Je pense que le couteau suisse modélise bien mon métier d'ingénieur process pour deux aspects, les nombreuses interactions que le métier va offrir et également la flexibilité pour passer très rapidement d'un objectif très court terme à un objectif plutôt moyen. <mérite> L'oiseau reflète bien le métier d'ingénieur process tout comme l'oiseau qui va construire son nid pour qu'il soit le plus robuste et le plus confortable possible. L'ingénieur process va construire son procédé pour qu'il soit le plus qualitatif et le plus pérenne dans le temps. Aussi pour le côté migration, l'ingénieur process va travailler à la fois au bureau et à la fois en salle blanche aux côtés des équipes de production. L'escalade décrirait bien mon métier. Aujourd'hui à ST, on va chercher à réaliser des challenges de plus en plus complexes, à aller toujours un peu plus haut. Mais comme en escalade, ces ascensions ne sont possibles que par un gros travail de collaboration entre les équipes et un gros travail d'assurance. Pour aller plus haut, on va s'assurer sur nos bases qu'on connaît et qui sont maîtrisées.